Salut les rôlistes, et on se retrouve pour la question numéro 13 de RPG a Day 2017 euh, Décrivez une expérience de jeu qui a changé votre façon de faire du jeu de rôle euh, Alors moi j'ai beaucoup d'années de, de jeu de rôle, donc j'ai beaucoup d'expérience euh, de, de parties diverses et variées Mais une des premières qui, qui m'a marqué hein, si, on, si on exclut évidemment la première partie de jeu de rôle Puisque c'est forcément celle-là qui marque le plus hein, C'est celle qui m'a amené à... Et bien, bah à 14 ans, 15 ans, plus tard, euh, à 15 ans plus tard, toujours faire beaucoup de jeux de rôle, et bien je dirais que c'est ma première partie en convention, qui était également ma première partie de l'Appel de Cthulhu, euh, qui m'a permis de découvrir euh, bah une autre façon de faire de jeux de rôle, une autre façon d'interpréter euh, mon personnage. C'était la première fois que je jouais avec des gens que je ne connaissais pas, et de me rendre compte bah, qu'en fait ça pouvait être tout aussi ouvert, euh, tout aussi ouvert euh, auprès de gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas les mêmes habitudes de table que nous, euh, j'avais joué donc au RRX, les rencontres des rôlistes de l'IX hein, à Polytechnique, à Palaiso. Et, euh, et donc voilà, j'avais fait une partie de l'appel de Cthulhu euh, contemporain. Je crois qu'on jouait dans, en 91 durant, durant la première guerre du Golfe, je dirais, sans certitude. On était dans une guerre, dans les années 90. Et, euh, et voilà, et on s'est fait mener par euh, un conteur très talentueux, euh, puisque bah, je n'ai pas vu le surnaturel arriver et je me suis retrouvé en plein dedans. C'était un, un très très bon scénar de, de Toulouse avec des gens dans la table euh, voilà, qui venaient chacun de, de contrées différentes comme moi et euh, on se retrouvait forcément à bien s'immerger dans la partie, à bien s'immerger dans les personnages. et ça m'a donné un point de vue euh, bah, très différent sur le jeu de rôle, euh, puisqu'à l'époque bah, je faisais du JDR depuis peut-être 3 ans ou quelque chose comme ça, 2 ou 3 ans et, euh, et donc je connaissais bah, surtout le jeu de rôle euh, à la maison euh, auprès de, des copains que je connais ou alors dans un club mais c'était un club très petit, très fermé où finalement on se connaissait tous également et surtout on peut en profiter à plusieurs et même avec des gens qu'on ne connaît pas donc, euh, donc voilà, moi je dirais qu'une des parties qui m'a le plus marqué c'est ma première partie de Cthulhu, ma première partie en convention et cette partie a eu lieu eh bien, il y a déjà plus de dix ans quand même et donc euh, bah voilà, nostalgie nostalgie. C'était la question numéro 13 de RPG Day 2017, on se retrouve demain pour la question numéro 14. Ciao les